La démocratie au sens littéral, donc c'est le pouvoir du peuple. Après, c'est l'idée, je pense, qu'on peut participer au pouvoir à différents stades. D'abord se sentir concerné. Un des problèmes aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de Français, beaucoup de gens qui ne se sentent pas concernés, euh, sentir euh, impliqué, euh, être impliqué évidemment au moment de l'élection, donc participer au moment de l'élection. Euh, et, et par la suite, être impliqué aussi, alors de différentes manières, on va en parler, je suis sûre, pendant l'exercice du mandat. En tout cas, euh, c'est l'idée qu'on on exerce une partie du pouvoir à travers ses représentants, on les élit, euh, et puis on exerce une partie du pouvoir aussi à travers d'autres modes de, de participation, d'action, d'interpellation tout au long du mandat. Qu'est-ce que vous avez dans votre programme pour Paris qui euh, concerne ces questions de démocratie et ces questions finalement de, de, de participation, ou d'interpellation des citoyens euh, entre deux élections tous les six ans ah, Il y a plusieurs choses. D'abord, il, il y a un vrai problème d'information des citoyens à Paris parce qu'il il se passe forcément plein de choses, c'est une grande ville. Euh, et pour moi, la démocratie, ça commence par la qualité de l'information. Si vous regardez site paris.fr, il est en fait euh, il est assez antique. Regarde ce que sont les besoins aujourd'hui. Il y a notamment une euh, fonctionnalité qui est intéressante à aller regarder sur le site paris.fr, qui est le site municipal, hein. c'est la fonctionnalité des pétitions. Normalement, il y a un droit de pétition. En fait, elle est dissimulée dans le site, euh, et d'ailleurs, il n'y a quasiment rien dessus. Il y a pas de pétition sur le rythme scolaire, sur lesquelles il n'y a quasiment pas de signataires. Enfin bon, on, on sent que cette dimension-là n'a pas du tout été travaillée. Moi, je veux la travailler. Euh, la travailler à la fois au niveau parisien. Et euh, au niveau des arrondissements ou des quartiers, faire en sorte qu'un grand projet donne lieu euh, à, à vote, à référendum d'initiative populaire, et qu'il y ait la possibilité d'ailleurs, à partir d'une certaine proportion d'électeurs inscrits sur les listes électorales qui se mobilisent, de pouvoir euh, revendiquer, de pouvoir demander à ce qu'il y ait un vote, un référendum local ou parisien. Ça pour moi c'est important. Je voudrais aussi qu'on utilise le point Paris, parce que maintenant on a le point Paris, euh, pour. Euh, faire meilleure place à la démocratie dans les quartiers, euh, dans les conseils de quartier, euh, les rendre plus visibles, toutes les réunions de concertation, de coordination, dans les quartiers aussi au sens de, de, des quartiers historiques parisiens, euh, marais.paris, euh, belleville.paris, euh, qu'on puisse là trouver des, non seulement des informations, mais des outils euh, de, de participation qui soient un peu... Euh, un peu inclusif. Bon, et puis, euh, il y a quelques sujets sur lesquels je voudrais travailler la participation des citoyens. L'attribution des logements sociaux à travers un jury citoyen, parce que la question des logements sociaux euh, pourrit euh, par le soupçon euh, la, la vie euh, politique et, et, et citoyenne parisienne. Euh, la question aussi euh, de la programmation des équipements culturels. Je me suis inspirée sur cette partie du programme euh, d'une start-up qui s'appelle la 7 Salle, qui n'est pas forcément très pertinente à Paris, parce que c'est une start-up qui marche surtout en, en province, c'est l'idée, euh, quand il y a une salle de cinéma, de se mettre à plusieurs pour y programmer ensemble quelque chose, un film qu'on a envie d'aller voir. Bon, à Paris, des salles de cinéma, il y en a partout, donc ce n'est pas particulièrement pertinent. En revanche, euh, on peut avoir envie, euh, en s'associant ensemble, de lancer un artiste, euh, éventuellement de le faire grimper vers une salle euh, municipale de, de, grande, de grande qualité, de grand rayonnement. Euh, et donc je voudrais travailler la programmation participative, la capacité euh, à pouvoir choisir une partie de la programmation des petits ou grands équipements. Enfin, ça, je trouve que ce serait intéressant parce que ça inciterait euh, les artistes à, non seulement, enfin, à, à, à ne pas seulement faire leurs cours, mmh. comme ils la font aujourd'hui auprès d'adjoints à la culture et à la municipalité, on voit ça tous les jours, mais euh, à, à travailler le contact avec leur public, ce qu'ils font, ce qu'ils aiment faire. Mais là, c'est de leur public qui pourrait tenir la possibilité d'être produit, produit dans, dans un équipement euh, un peu de rayonnement. D'accord. Comment est-ce que vous voulez faire en sorte que dans euh, les instances participatives on ne retrouve pas toujours les mêmes personnes Parce qu'un des écueils qu'on qu a souvent c'est finalement euh, d'avoir, euh, si je caricature, c'est euh, des jeunes, euh, re, jeunes retraités, hommes grisonnants, euh, le, voilà, qui, les catégories socio-professionnelles plutôt plus. Euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, aller intéresser euh, des couples avec enfants, euh, des personnes qui d'habitude vont, vont difficilement euh, participer bon, il n'y a pas que les instances participatives pour faire de la participation. Oui. J'insiste, mais euh, dans le référendum d'initiative parisienne, euh, tout le monde peut facilement participer. Euh, dans euh, la programmation euh, participative, dans un équipement culturel de proximité ou un mmh. équipement culturel de plus grande importance, tout le monde peut participer. Euh, et c'est plus facile que de venir participer à des réunions. La question que vous posez, elle concerne en particulier les réunions de concertation euh, et les conseils de quartier. Il y a une chose qui est le moment de la réunion et la possibilité de rendre la décision autour de cette réunion participative, par exemple sur les concertations pour les grands équipements. C'est très difficile de trouver les comptes rendus qui sont faits des réunions les... rien que ça. Bon, puis faire vivre les conseils de quartier d'une manière un petit, peu plus, un petit peu plus dynamique, un petit peu mmh. plus relevée, d'une façon qui attire. Un public un peu différent, c'est quelque chose qui est possible aussi. Moi, je compte faire un bilan des conseils de quartier, parce que ce que je vois, c'est qu'il y en a qui marchent pas mal, et il y en a qui marchent pas du tout. Euh, et il faut quand même faire un bilan des, des critères, des modes de fonctionnement qui tournent bien à Paris. Il y a des enseignements à tirer de l'expérience des, des derniers mandats à cet égard. Si on s'éloigne du contexte parisien, pour regarder un contexte plus large, on a l'impression qu'il y a un, un ras-le-bol qui monte, qu'il y a une défiance citoyenne. Euh, envers les représentants, envers les politiques, souvent tous mis un peu dans le même panier, mais, euh, mais quand même une, euh, voilà, une crise de la, de la démocratie, je ne sais pas si c'est le bon terme. Comment est-ce que vous analysez euh, cette crise ou cette défiance qui monte Il y a une crise, euh, sans aucun doute au moins, oui. de, de la démocratie représentative, enfin une crise de la relation, de la confiance avec les élus. Moi, je pense que la première raison, c'est le sentiment que les élus se protègent organisent leur propre protection, leur confort, là. alors que le monde entier, euh, en tout cas la France, est en crise, euh, et que bah, les autres, eux, sont exposés, euh, ils sont exposés aux difficultés, ils sont exposés au chômage, ils sont, voilà, ça fait des années maintenant qu'on est en situation de crise économique, que c'est dur, euh, que quelle que soit la catégorie socio-pro, on, on se sent concernés directement indirectement par ses proches, on est dedans. Et je pense que la crise de la relation politique se nourrit beaucoup du sentiment que le politique euh, se met pas assez lui-même en situation de risque. Et moi, je pense que le seul moyen de le combattre, c'est de faire la démonstration du contraire. Moi c'est ce que je fais à Paris, dans la campagne de Paris, en mettant en situation de risque, en étant candidat dans un arrondissement qui n'est pas gagné pour ma famille politique, euh, en ne gérant pas Finalement, comme les sortants à Paris qui gèrent leur mandat comme une rente, qui cherchent à, à se transmettre euh, le, les, les mandats comme euh, un, un, un, un relais, un, un héritage qui serait, euh, sur lequel les uns ou les autres, l'une en l'occurrence, auraient des droits indiscutables. Je pense que combattre la crise du politique, c'est savoir se mettre en situation de risque euh, et, et prendre des, des, prendre des, des initiatives prendre des, euh, qui montrent qu'on n'est pas dans euh, le confort du mandat euh, et, et, le, et le, le confort de sa propre situation. Puis il y a une deuxième chose à mon avis, c'est le problème de la vie des partis politiques. Les partis politiques sont importants pour euh, la vie démocratique, mais enfin, savoir renouer la confiance, je pense que c'est savoir les dépasser. Euh, les gens n'ont plus envie que ce soit un parti politique qui choisisse tout, qui décide de tout, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit à droite ou à gauche. et pour moi, euh, les, les, dépasser les frontières des partis politiques, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que j'ai voulu faire à Paris dès la primaire, avec une primaire ouverte, qui demande euh, aux Parisiens de choisir leur candidat pour l'alternance. J'ai choisi d'avoir une organisation de campagne euh, ici autonome, très autonome, par rapport aux partis, aux différents partis, puisque j'ai avec moi l'UMP, l'UDI, le Modem, chaque parti joue son rôle, chaque parti a sa place, et en même temps, l'organisation de campagne est complètement indépendante par rapport aux uns et aux autres, y compris financièrement. Euh, voilà, je pense que dépasser les frontières des partis politiques, c'est aussi euh, remettre un peu de, mettre un peu de liberté, un peu d'autonomie par rapport aux partis politiques. C'est aussi euh, les, euh, les mettre à leur place, qui est d'aider au fonctionnement de la démocratie, mais pas plus que leur place, et se donner les moyens de renouer un peu de confiance. D'accord. Vous êtes la centième candidate que je viens voir, oh. un euh, enfin, candidat ou candidate. Parce que centième pile, c'est comme un jeu concours, j'ai gagné un truc. Ben oui, vous êtes <rire> euh, arrivé pile sur 100, euh, et, ouais, vraiment par hasard, mais. Euh, euh, je me déplace en stop en fait pour euh, aller ouais. rencontrer les, les différents euh, candidats. À bah, Paris, ça, vous avez pu prendre le métro. À Paris, j'ai pris le métro. <rire> mais, euh, mais le stop, euh, ça me permet de rencontrer des citoyens de la, mm. lambda qui ne sont pas intéressés par euh, la politique en général, ou, ou en tout cas qui sont intéressés mais qui euh, sont dans cette défiance. Et beaucoup me disent quand ils m'expliquent pourquoi ils ne vont pas voter. Finalement, j'ai l'impression que le politique n'a plus vraiment le pouvoir, et que le pouvoir est dans les sphères économiques, dans le monde de la finance, dans, euh, dans, voilà, dans ces, ces grosses entreprises. Est-ce que vous pensez que le, le politique a encore du pouvoir de changer les choses Et Moi je voilà. pense que le politique a du pouvoir, mais euh, c'est parfois le politique lui-même qui crédit cette idée-là, euh, en, en cherchant à, se, à cacher ses propres responsabilités, ses propres prises de décision, ou parfois ses défauts de prise de décision derrière d'autres institutions. Par exemple, la manière dont les politiques se défaussent très souvent sur l'Europe, on voudrait bien, mais on ne peut pas à cause de l'Europe, est un problème. C'est un problème pour le politique parce qu'il a l'air de dire on a peu de pouvoir, c'est un problème aussi pour l'image qu'on donne de l'institution européenne, qui n'est pas un monstre sans tête, qui est une institution qui a ses propres lourdeurs et ses propres inerties, mais sur lesquelles on a une certaine influence. Donc je pense que la façon dont les politiques pratiquent les mandats, conduit malheureusement un peu souvent à cette idée, parce que, mais parce que les politiques ont tendance à se défausser. Par exemple, moi je suis complètement de ma collègue municipale, donc j'épuise mes exemples, mais regardez ce qui se passe à Paris. Moi je suis face à la municipalité sortante qui, sur les problèmes d'insécurité qui ont explosé à Paris, nous dit c'est pas notre faute, c'est la préfecture de police, alors que la municipalité verse 300 millions d'euros par an à la préfecture de police, donc elle a quand même les moyens de discuter, et de négocier avec la préfecture de police. Euh, sur les questions de fiscalité, dit euh, euh, « c'est pas de notre faute, euh, c'est euh, parce que euh, ça se passe comme ça partout et finalement les impôts partaient pas très loin euh, et donc on n'a pas pu faire autrement ». Mais c'est pas vrai, euh, un euro c'est un euro et avec la crise, euh, les gens ont, sont, sont, sont parfois en difficulté sur le pouvoir d'achat et on ne peut pas leur répondre ça. Je pense que le politique, à force de chercher des excuses plutôt que de chercher des solutions, entretient aussi ce sentiment que… Euh, qu'il n'a pas beaucoup de pouvoir. Mais du coup, c'est quoi on a... Il aime à le faire croire d'une certaine manière. Certains politiques aiment à le faire croire pour ne pas avoir de responsabilité, mais faut il faut qu'ils fassent un autre métier. Parce que si on ne veut pas de responsabilité, on peut faire autre chose. Personne n'est obligé de faire de la politique. Hein. Il, y a, il y a bien des politiques qui ont du courage et il n'y a pas que des politiques qui manquent du courage ou de courage où on n'élirait pas, pas que des personnes. Je ne dis pas que c'est qui... un problème général. Je dis que c'est quelque chose qui est présent dans la société, mmh. dans la société politique, que cette idée de chercher les raisons pour lesquelles on n'a pas pu faire, plutôt que... Alors, parfois, il y a des blocages. Il faut les expliciter. Est-ce qu'il y a des blocages institutionnels Est-ce que les institutions, aujourd'hui, posent problème On entend beaucoup parler aussi du millefeuille administratif. On entend beaucoup parler d'une de, euh, de, de, cinquième république vieillissante qui serait plus adaptée à notre époque. Est-ce que euh, ces institutions sont euh, à repenser, à, à, faire, à changer ou quoi Oui, il y a du blocage institutionnels. Moi, par exemple, je suis parlementaire. Euh, je trouve que le, le fonctionnement des assemblées parlementaires n'est pas satisfaisant. Euh, je trouve que c'est... Je trouve que c'est très, très, très lourd, il y a beaucoup d'inertie, alors que le monde va de plus en plus vite, et on aimerait un fonctionnement plus, plus rapide. Je trouve aussi que le millefeuille administratif français n'aide pas. On était parti pour fusionner les départements et les régions. Euh, c'est une option, il y en a d'autres, mais en tout cas, il y, de, il y a trop de couches possibles. Et la tendance est plutôt à en rajouter actuellement, puisque... Le gouvernement a fait voter une loi là, sur le Grand Paris qui va nous rajouter une couche. Euh, euh, nouvelle administration, plus d'impôts, euh, la mutualisation, la dette de la seine saint dipe c'est ça l'objectif en fait du Grand Paris et pas de nouveaux projets. Moi je suis pour le Grand Paris, hein. Paris c'est 2,3 millions habitants. on est en concurrence avec des métropoles qui font 10 millions d'habitants. Donc il faut avoir une structure de projet, euh, il, faut, il faut travailler l'attractivité économique et culturelle de Paris à une grande échelle, qui dépasse les frontières du périphérique. Mais justement, le premier projet, c'est de dépasser les frontières du périphérique. Par exemple, couvrir mm. le périph', c'est pas d'aller créer une structure de mutualisation de la dette euh, ou, ou, ou faire le grand pari des impôts. Mm. Il y a une autre question hein, qui m'intéresse beaucoup, et ça m'intéresse aussi de vous la poser, euh, en fonction, enfin, parce que vous avez été euh, en charge des questions du numérique. Aujourd'hui, Internet, les objets connectés, c'est en train de changer complètement les, les manières qu'on a de s'informer, de se former, de communiquer les uns avec les autres. Est-ce que d'après vous ça change aussi la manière dont un citoyen peut s'engager et est-ce que ça peut changer la manière dont la démocratie fonctionne Ah oui, moi je pense que ça change beaucoup de choses dans la relation, avec le, dans la relation entre euh, l'élu, les, les lecteurs, et dans la capacité d'implication de l'électeur, euh, non seulement mon élection, mais tout au long du monde. D'abord, ça, ça crée, euh, enfin ça crée, ça ne devrait pas les créer, mais donc ça rend plus pressantes encore les obligations de transparence. Et plus encore que les obligations de transparence qui pèsent sur les institutions, je les obligations de cohérence. Parce que euh, avec Internet, euh, tout ressort, tout. Il y a le contre-pouvoir citoyen, d'une certaine manière, qui oui, veille. Mais ce pas seulement ça, c'est qu'il y, y, y a de la mémoire, mmh. en fait. Euh, donc il y a de la mémoire des prises d'opposition de des uns et des autres. Euh, voilà, transparence et cohérence renforcées. Euh, ça, sans aucun doute. Bon, et puis, il y a euh, des nouveaux moyens de se, de se connecter les uns sur les autres. Moi, quand j'étais secrétaire d'État en charge du numérique, j'avais créé comme ça des ateliers de formation des élus, qui s'appelaient les ateliers d'élus 2.0. Euh, on formait les parlementaires. Il y avait une seule obligation, c'était que les parlementaires devaient venir eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas envoyer leur assistant parlementaire, et on leur proposait des sessions de formation, d'une demi-journée à chaque fois, euh, à la fois un peu théorique, enfin, pas théorique, mais introduction à voilà, ce que c'est que le web 2.0, comment ça, bon, la génération Y, tout ça, et puis après, on les, on les aidait à créer des outils euh, connectés, mais pour eux, personnels, pas, pas des trucs institutionnels. Leur compte Twitter, leur compte Facebook, autour de l'idée, euh, vous devez être présent sur Internet, parce qu'une partie de votre électorat est sur Internet, mais en plus, il y a une partie de votre électorat qui n'est que sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne viendront jamais vous voir dans votre permanence parlementaire et qui ont probablement difficilement votre lettre du député, donc à eux aussi, vous devez quelque chose. Ça avait très bien marché, c'était ouvert aux parlementaires de droite et de gauche, vous avez encore aujourd'hui un certain nombre de parlementaires qui ont été euh, élèves, en quelque sorte, des ateliers d'élus de 2.0, qui... Euh, tweet Facebook, avec les comptes créés à l'époque, y compris, je me suis rendu compte de ça récemment, et le ministre. Bon, voilà, ça vient, ça vient, c'est... Et est-ce que est, ce numérique ne participe pas aussi d'une accélération du temps euh, médiatique, politique, euh, qui, euh, qui finalement euh, pose problème Est-ce que, est -ce que ça, tout va pas trop vite euh, à cause du numérique C'est quelque chose que j'entends beaucoup aussi, notamment quand je vois des élus euh, ruraux qui me disent, mais. Euh, oui Internet ça peut permettre cette transparence, oui ça peut permettre euh, de, de, de rentrer en contact avec des gens à l'autre bout de la planète ou, ou dans d'autres villes quand il y a une problématique. Mais aussi il y a cette accélération et puis rien ne place à un contact physique. C'est vrai mais les deux sont vrais. de toute façon ça ne sert à rien je pense de, de critiquer euh, l'Internet, la manière dont il fonctionne. Il, il est là, il est comme ça, c'est vrai qu'il y a une accélération, elle a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Euh, là où elle a ses mauvais côtés c'est qu'il y a des choses qui s'inscrivent que dans la durée. La relation interpersonnelle, la vraie relation interpersonnelle, elle, elle s'inscrit que dans la durée. Et c'est vrai que rien remplace le contact physique. Il y a aussi des projets qui, dans une ville, euh, puisqu'on parle des élections municipales, s'inscrivent que dans la durée. Donc, il faut à la fois être dans le rythme, qui est le rythme de chacun, et puis en même temps euh, euh, savoir prendre un peu de, de distance et les, les décisions et creuser son sillon, tout simplement. Un grand projet d'infrastructure, il s'inscrit que dans la durée. Donc, il faut euh, euh, euh, je trouvais ça absurde de, de, de vouloir, au, au nom de la préservation d'un temps politique et d'un rythme politique qui serait différent, se couper d'Internet. Par exemple, sur un grand projet d'infrastructure qui va mettre des années, il faut être en permanence sur Internet, consulter, tenir au courant, tenir informé. Mais en même temps, c'est clair que le rythme du projet, il est très, euh, il est très différent. Même les campagnes électorales, euh, elles, ont, elles ont un peu évolué à cet égard, y compris en termes d'outils. Il y a tous les outils traditionnels, et puis il y a des outils nouveaux à développer. Euh, les sites internet ils sont maintenant forcément participatifs dans une campagne. Moi j'ai beaucoup travaillé caractère participatif, mais c'est inclusif en fait de mon site, c'est à faire en sorte que euh, les internautes euh, euh, aient, aient envie de s'impliquer, de revenir de s'investir progressivement dans la campagne, avec plusieurs degrés d'implication, la possibilité par exemple de mettre à disposition ses propres outils numériques, son compte Twitter, ses amis Facebook, et puis des outils un peu dédiés, notamment récemment là on a lancé une web série pour illustrer des éléments clés mon projet pour Paris, pour tenir compte du fait que vous avez toute une couche de la population qui ne va pas faire son marché, euh, éventuellement, on va au compris le soir, mais c'est pas sûr hein, parce qu'elle commande beaucoup sur internet et ne lit pas forcément tous les documents qui sont dans la boîte aux lettres, euh, mais va peut-être regarder une capsule vidéo euh, d'une minute, une minute trente mmh. euh, sur Dailymotion parce que c'est ça son mode de fonctionnement aujourd'hui. D'accord. Et un dernier exercice que j'aime bien je suis designer de formation, j'aime bien passer par le schéma, le dessin ou l'image. On a parlé de beaucoup de. C'est pour ça que cette feuille blanche depuis tout à l'heure. Je suis euh, en train de, de demander tout à l'heure, il va me demander un dessin. Je non, sens qu'on qu va me demander de dessiner. Sauf si vous voulez dessiner, mais sinon, moi, je peux le faire. Euh, L'idée, c'est repartir d'une feuille blanche. On a, on a évoqué pas mal de choses, du millefeuilles administratives, des problèmes de, euh, de fonctionnement de, de, de, la, de la démocratie, ouais. ou des lieux qui, euh, qui euh, n'ont pas le courage de prendre certaines décisions, etc. Si on devait. Euh, repartir d'une feuille blanche pour dessiner un, un nouveau système, un autre euh, modèle de démocratie qui fonctionne un bien, démocratie. du local au global, ouais. qu'est-ce que vous dessineriez Et Je peux vous faire un dessin Si vous voulez le prendre euh, la feuille, allez-y. Moi j'ai été très frappée, d'une discussion, je fais un dessin en plusieurs morceaux, okay. une, discussion que, euh, pas une discussion, enfin un article que j'ai eu récemment, sur euh, un directeur de l'ICANN qui nous disait que euh, le web ressemblait à une étoile de mer. Je trouve que c'est vrai et faux à la fois. Là où c'est vrai, c'est qu'une étoile de mer, je crois, n'a pas de système nerveux central. Donc, euh, n'importe quel morceau de l'étoile de mer est potentiellement central ou pas du tout. Là où je trouve que c'est faux, c'est que le dessin d'étoile de mer vu comme ça, ça donne le sentiment de quelque chose de très radial. Comme, euh, comme le réseau de RER parisien euh, avec, avec le problème qui qu'il faut perpétuellement repasser par le centre pour aller aux une autre extrémité. Donc si je devais dessiner, en fait, une démocratie euh, une moderne, je ferais plein d'étoiles de mer comme ça. Je dessine pas très bien, hein Donc, ouais. je dis aux internautes qui nous regardent, ça va être mer. extrêmement décevant. Là, par exemple, j'ai raté celle-là. Euh, mais vous voyez ce que je veux dire Non, ce n'est pas les travail du Toile de Mer. Vous voyez ce que je veux dire Cette idée, en fait, que euh, ce n'est pas qu'il y a un centre, c'est qu'il y a une multitude d'îlots de, de, oui. à connecter entre eux. Et euh, chacun a son îlot. On peut être d'ailleurs dans plusieurs îlots. Le rôle de la collectivité, c'est de faire en sorte que chacun ait son maximum de chance, euh, que la collectivité ne vous bouffe pas toute votre énergie, et même dans la mesure du possible qu'elle vous en donne plus qu'elle vous en prend. Moi, c'est le, le slogan de, mon, de ma campagne pour Paris, euh, d'énergie pour les Parisiens. Faire en sorte que Paris donne plus d'énergie qu'elle en prend euh, et, et que votre énergie puisse être euh, consacrée, en quelque sorte, à créer votre îlot et à le connecter. Non Si. Je n'ai côté... pas, pas fait toutes les étoiles. Voilà. Est -ce qui est, où, il est où le citoyen dans ce, dans ce dessin Il est là, mais il peut être là aussi. Il est dans un îlot, il crée son îlot, il se connecte. Après, si on réfléchit en termes d'institution. Et le rôle de l'institution, c'est de faire en sorte que les îlots soient bien connectés. C'est de faire en sorte que lui. Il ne soit pas tout seul. D'accord. C'est de faire en sorte que chacun puisse y trouver sa place. Euh, vous voyez, d'une multitude de façons, s'il y a une multitude de points de contact. Mmh. Euh, c'est la différence avec le système ancien, le système très pyramidal. Euh, dans le système pyramidal, vous avez une tête, alors on la voit beaucoup, puis après vous avez des gens dans la base, euh, et puis vous voyez, chacun se bat pour essayer de... Là, c'est un système qui est beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus horizontal. C'est l'anarchie, Mais... en fait, d'une certaine façon. Non, c'est pas l'anarchie, parce que chacun est connecté. Mmh. Et c'est pas forcément plus simple d'être comme ça d'être comme ça, parce que euh, celui qui est à côté, celui qui n'est pas du tout en réseau avec les autres, il est dans la plus grande solitude. C'est juste un système différent. Mmh. Là, le risque, c'est d'être écrasé, parce qu'on est, euh, qu est à la base, en fait. Mais comment est-ce euh, qu'on fait pour passer de cette pyramide euh, qui peut écraser, ou qui peut, euh, avec des, des représentants, avec une, une tête, finalement Aujourd'hui, on a quand même euh, une élection présidentielle, avec un, un exécutif fort, euh, on a quand même un, un maire à l'échelle de la commune qui a, qui a beaucoup de pouvoir. Est-ce que ce est pas euh, des structures pyramidales, oui, en tant que mais cas, voyez, le, maire, elle, le rôle du maire, il est en train d'évoluer énormément. Moi, je pense que le rôle du maire, aujourd'hui, euh, il est... Euh, Plutôt que de perpétuellement imposer des contraintes, créer de la norme, on, on crée une multitude de normes dans notre pays qui très souvent d'ailleurs ne sont pas respectées euh, le rôle du maire, est de faire en sorte de pouvoir euh, donner plus d'énergie, mais, mais que chacun puisse déployer sa propre énergie. Par exemple, au cœur de mon programme à Paris, il y a la révolution des horaires. La révolution des horaires, c'est la possibilité de passer d'une ville qui est ouverte 9h à 17h, donc rythme un peu antique, vers une ville qui s'adapte à vos rythmes de vie. Commerce ouvert le dimanche, crèche ouverte plus tard le soir, euh, la, la bibliothèque, les équipements sportifs, une nocturne dans la mairie d'arrondissement. Donc, euh, un, une organisation qui ne cherche pas à vous contrôler, à vous contraindre en vous enfermant dans ses propres horaires et son propre rythme de vie, mais qui cherche à respecter les vôtres et à se mettre à votre service dans les vôtres. Non pas parce que vous seriez le roi du monde, mais parce que le rôle de l'institution, c'est de faire en sorte que vous puissiez déployer votre énergie à autre chose qu'à vous contraindre à son propre rythme. Euh, ça, ça peut se faire dans le cadre actuel. Hein. C'est pas. Donc pas besoin de changer les institutions euh, pour. Euh, je pense pour que les faire. institutions, elles sont par ailleurs un peu, euh, un peu... Je vous le disais tout à l'heure, je trouvais que l'Assemblée nationale fonctionnait pas bien. Enfin, il y a bien des choses à faire, mais il n'y a pas besoin du grand big bang institutionnel. En tout cas, au niveau municipal, on peut changer beaucoup de choses sans grand big bang institutionnel. On peut, on peut bon, travailler, par exemple, je vous disais tout à l'heure, le, le, le souhaite développer le référendum d'initiative parisienne. On peut beaucoup travailler les nouveaux outils sans même biment l'institutionnel à ce stade. Il y a quand même de la marge. Est-ce qu'il y a des structures suffisantes, par exemple, en amont d'un référendum pour débattre sereinement, pour, pour que les citoyens comprennent les différents Mais enjeux Le référendum, il a le sens que si vous avez fait un gros travail, de, de, travail préliminaire. Et C'est comme toujours. Hein. C'est-à-dire que la, ce qu'on appelle la participation, ça peut être, c'est une ligne de crête à partir de laquelle on peut tomber soit sur, en fait, de la simple information exposée sur des trucs déjà décidés, soit sur euh, une, une vraie euh, co-décision. Et la différence, c'est souvent euh, le, le, le moment, le, le, euh, le calendrier, en fait, dans lequel on a travaillé la participation, c'est-à-dire plus ça se passe tôt, plus il y a la possibilité d'une vraie co-décision. Sinon, la soi-disant participation qui arrive à la fin, en fait, c'est que de l'information et plus le degré d'information et la formation même du citoyen est de qualité, plus il y a la possibilité d'une vraie co-décision. Par exemple, quand on dit euh, on va faire de la co-décision sur un projet immobilier, et qu'en fait, on arrive devant les citoyens alors que tout a déjà été négocié sur euh, les, euh, les conditions de rachat de la parcelle, euh, l'encadrement... Vous n'avez plus vraiment d'espace. Vous montrez même de la déception. Oui, vous décidez à la marge, vous décidez de la couleur des volets, si vous voulez. Donc en fait, vous décidez de rien du tout. Pour moi, la question du, du calendrier et de l'association du citoyen dans la durée, c'est pour ça qu'il faut trouver des outils suffisamment souples pour qu'un maximum de citoyens puissent être dedans. Et comme vous le disiez tout à l'heure, que ce ne soit pas toujours les mêmes et toujours seulement ceux qui aient le temps. Ok. On a fait ce que Merci pour toutes ces réponses. Merci à vous. Donc oui. Je vous laisse en live mon super dessin avec une des étoile de mer. Je suis fière de moi. Ah ben bah ouais, ouais, ouais. ouais. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'il soit très explicite pour quelqu'un qui n'aurait pas eu. C'est l'avantage d'avoir la vidéo avec Il faut absolument <rire> la vidéo avec le dessin. Mais on comprend le, le système en réseau, finalement, euh, plutôt que le système ah, pyramidal. Voilà. Bon, moi, ce qui m'aurait intéressé aussi, c'est qu'on rentre dans le détail de euh, qu'est-ce que ça veut dire en termes institutionnels, est-ce qu'on garde une 5ème République qui fonctionne de cette manière-là Oui, mais on est dans une élection municipale. Vous pouvez faire pense... ça. Sans, sans même modification institutionnelle. Aujourd'hui, les, au les, les pouvoirs du, du maire sont suffisants. Au niveau, euh... au niveau municipal, vous avez la possibilité de, de, de, de, transformer, euh, de transformer vraiment les choses, euh, de faire monter en puissance les conseils, de garder ça. Vous pouvez le faire. Après, au niveau national, c'est autre chose. L'information institutionnelle, oui, mais ça, ça excède un peu le cas de notre entretien. Oh, merci beaucoup. Merci à vous.